Oh là Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de l'enfer psychologique qui est YouTube. Donc je suis tombée sur la vidéo de Dorty Biologie qui parlait tout ça et j'ai trouvé cette vidéo hyper intéressante, hyper riche et hyper passionnante. Et de percevoir les célébrités et de les évaluer est assez peu rationnel. Et YouTube est un formidable vivier de problèmes psychologiques en tout genre. Et euh, j'ai décidé de vous partager un petit peu mon histoire via tout ça et un petit peu mon expérience sur YouTube. Donc let's go Personnellement, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a environ 6 ans, donc j'ai commencé une chaîne YouTube dans la beauté et la mode, etc. Je ne connaissais pas du tout le monde de YouTube quand je me suis lancée dedans. C'était aussi un YouTube très différent d'aujourd'hui et euh, vraiment dans le dans ces domaines-là, je me sentais pas forcément à ma place je m'épanouissais pas. Et il y avait beaucoup de filles, en fait, toutes les filles faisaient ça à l'époque sur YouTube et je me trouvais pas assez jolie, assez confiante, assez douée en fait pour suivre euh, cette voie pause de seconde, mais vous inquiétez pas on reviendra sur ce sujet un peu plus tard dans la vidéo donc ce que j'ai fait tout naturellement j'ai changé de voix. donc un an plus tard euh, j'ai lancé une chaîne qui parlait de sexo de problèmes d'amour de sexualité de tous les problèmes liés au corps à l'adolescence et tout ça donc euh, j'étais la première chaîne youtube en france qui lançait vraiment une chaîne dédiée ça, qui a entraîné pas mal de polémiques puisqu'une fille qui parle de sexualité euh, il y a 5 ans c'était assez problématique mais ce qui a fait un énorme engouement autour de ma chaîne et puis ma chaîne a donc totalement explosé. à ce moment là quand ma chaîne a explosé, j'étais donc à mon apogée de ma carrière YouTube, on va dire. Et euh, c'est marrant parce qu'à cette époque-là, j'avais tout, enfin euh, j'avais plein de youtubers qui me proposaient de faire des filles, j'avais euh, plein de contacts, j'avais tout le monde qui m'écrivait, j'étais invitée à tous les événements, j'avais les marques, etc. vraiment j'étais sur le devant de la scène. Cependant, c'est arrivé quand même de façon assez brutale, et il s'est passé quelque chose en moi, ce dont Lena Situation a déjà parlé, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que c'est arrivé tellement vite que je, je trouvais pas que je méritais tout ça. Je trouvais que ça avait pris un engouement intense trop rapidement, et j'étais vraiment pas prête à ça à ce moment précis euh, de ma vie. Et, et euh, ce qui s'est passé c'est qu'en plus de ça quand je, je parlais avec des gens j'entendais beaucoup d'histoires de en mode oui lui il a gratté des fit oui lui s'il est connu c'est grâce à ça etc etc et c'était hyper mal vu d'être un peu un gratteur et c'est toujours hyper mal vu d'être un petit peu un gratteur dans le monde de YouTube Donc ce que j'ai fait moi bah, j'ai refusé toutes les collaborations, j'ai refusé un peu tout ça dans la peur de passer pour une personne gratteuse parce que moi j'étais là vraiment passionnée en aimant ce que je faisais et j'avais peur comme voit un peu comme une opportuniste et en fait juste toutes ces idées-là a été mise par la tête par une personne que j'ai côtoyée sur YouTube pendant un temps qui a été très négative dans ma vie, du coup j'avais très très peur de passer pour cette personne opportuniste et j'ai fait l'erreur du coup de refuser tout ça. Personnellement j'ai jamais été en mode ouais je suis trop fan de X ou Y youtubeur etc je rêve trop de le voir etc. Du coup quand je me suis trouvée face à des youtubeurs j'étais pas en mode groupie mais j'étais quand même assez impressionnée de me dire que les gens que je matais sur mon petit écran et eh bien je les voyais en face de moi et qui me parlaient de façon totalement naturelle. J'ai aussi eu beaucoup de chance à cette période d'avoir une stabilité énorme, c'est-à-dire que j'étais encore en cours, euh, j'avais mes potes, j'avais mon copain, j'avais ma famille, etc. Ce qui a fait que j'ai jamais développé un ego surdimensionné. Alors faut savoir que moi j'ai quand même un ego assez intense dans ma vie de tous les jours mais euh, sur Youtube je me suis jamais sentie vraiment péter plus haut que mon cul parce que sinon j'aurais changé mon fusil d'épaule mais en fait je suis restée très naturelle et je suis restée dans mes bottes en faisant ce que j'aimais et en partant pas faire un peu des du putaclic à, à balle quoi et bien évidemment, après le up, il y a le down, et euh, c'est là que je vais rebondir sur les propos de Léo. Il y a 3 ans, j'ai commencé à voir ma chaîne dégringoler. C'est-à-dire que j'avais plus autant d'interactions, je faisais plus mes 100 000 vues en 24 heures, j'avais moins de likes, j'avais moins de, de hype autour, et tout ce que j'avais construit était en train de me glisser entre mes doigts, et c'est là que a commencé réellement la descente aux enfers. Bien évidemment, mon compteur d'abonnés n'a cessé d'augmenter, mais je savais que mes interactions descendaient, que mes vues descendaient, etc., et c'est là qu'a commencé l'énorme remise en question autour de moi et de ma chaîne. En fait, clairement, je me sentais réellement comme une merde, je pensais que je n'avais rien de plus, que je ne servais à rien. Et c'est là que j'ai commencé réellement à me dénigrer. Dans cette étape de dénigrement, surtout étant une fille, j'ai commencé à me dire oui, si je faisais un peu de chirurgie esthétique, peut-être que je ferais plus de vues parce que je serais plus jolie. Euh, si j'étais comme ça, je serais peut-être plus jolie. Si j'étais plus jolie, ça marcherait peut-être mieux. Il s'est tout ça parce qu'on le sait très bien et on le voit tous et c'est vraiment très faux et très faux cul de ne pas le dire. Mais il y a des youtubeuses qui, euh, bon d'accord, je dénigre pas le travail des autres, hein. mais il y a des youtubeuses qui sont juste simplement jolies Elles peuvent arriver devant une caméra, manger des sushis ou manger tout ce qu'elles veulent ou dire coucou tout le monde. Juste parce qu'elles sont énormément canon, elles sont énormément suivies et leur contenu peut être énormément vide. Et euh, c'est là que j'ai commencé à me dire oui, euh, peut-être que c'est parce que je suis pas assez jolie, et vraiment à commencer à vraiment me créer des complexes autour en fait, de mon physique et de ma personnalité. Encore une fois, je précise juste, je suis pas en train de dire que je suis moche, je suis juste en train de dire que on va pas se mentir, mais la, la nature n'a pas été généreuse avec euh, les mêmes personnes de la même façon. Et si j'étais née à une autre époque, peut-être que j'aurais été dans le top standard beauté, mais à l'heure actuelle, je suis pas dans le top standard beauté, et pourtant bah, maintenant je le vis très bien. Hein. Aujourd'hui, le standard beauté, c'est pas forcément moi, mais ça c'est pas, pas très grave. Mais, à l'époque c'était un peu plus grave que ce que je ressens maintenant. Et petit à petit avec tous ces questionnements en fait on devient aigri, on devient amer, on n'arrête pas de faire des remises en question sur Youtube et puis on perd petit à petit cette passion en fait qui nous animait euh, au tout début. Rentre alors la catégorie des Youtubers qui nous font rêver et qui fonctionnent sur Youtube et cette étape est assez importante dans mon parcours Youtube. Et oui étant Youtubeuse euh, et vivant de Youtube j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer quasi tous les youtubeurs que vous connaissez et à discuter avec de nombreux Youtubers etc. Et euh, ces gens vous inspirent vous donnent envie de les suivre et vous dites pourquoi eux ont réussi et pourquoi pas moi Et on ne cesse de te répéter que si tu crois en tes rêves, si tu bosses, tu fais de la qualité, ça marchera, etc. Mais je vous le dis droit dans les yeux, aujourd'hui, euh, depuis peu, je fais énormément de qualité et pourtant ça ne fonctionne toujours pas. Sans vous mentir, les trois dernières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, donc sur celle-ci, c'est les meilleures vidéos que j'ai pu faire en 6 ans et pourtant c'est les vidéos qui ont fait le moins de vues en 6 ans de YouTube. J'ai passé plus d'une semaine et demie à vous faire un dessin animé sur un story draw que je vous mettrai ici pour faire même pas 10 000 vues. Alors qu'avant, je faisais des vidéos bâclées en deux heures et j'arrivais à faire les 100K. Donc je pense pas que la qualité soit équivalente à ta notoriété sur YouTube. Enfin, en tout cas pas pour l'instant et en tout cas pas pour moi. C'est pareil pour ma vidéo d'Yarwoodie où j'ai même pas fait 20 000 vues. C'est un matin de plus. Un matin de plus où je souris. Cher corps, je n'ai pas toujours été cette fille-là. Cette fille confiante et souriante. Je me suis battue pendant très longtemps contre toi. Et c'est pareil pour ma vidéo présentation où j'ai même pas fait 15 000 vues alors que j'ai 400 000 abonnés. Oh, j'ai des deux donc ça, c'est moi, Léa. Ouais, ouais, je sais, je suis un tout petit peu hyper active. Je vous les mettrai dans le petit si vous voulez aller les voir, mais c'est vrai que j'ai été énormément déçue parce que j'ai eu très peu de retours par rapport au travail investi derrière le truc c'est que sur YouTube il faut prendre un paramètre en compte de très important, c'est votre communauté. Personnellement j'ai fait le choix de faire des vidéos de vulgarisation sur la sexualité, c'est-à-dire que j'ai pas pris le meilleur créneau pour faire des vues. C'est-à-dire qu'un sujet ça va bien marcher, ça va être putaclic, etc. Mais euh, le genre de personnes qui vont être sous ces vidéos, c'est soit des gens qui n'assument pas regarder ces vidéos, donc qui ne vont pas interagir, soit des gens qui sont assez grands, assez matures et qui n'ont pas forcément envie de mettre un petit like, mettre un petit commentaire, s'abonner, etc. Faire un coucou. Et c'est en fait c'est ma communauté à la fois qui tue et qui fait vivre ma chaîne YouTube. Et voilà, je peux pas blâmer ma communauté, j'ai fait des choix, etc. Mais je sais que ma communauté, voilà, c'est une communauté assez âgée qui n'est pas là à interagir autant qu'elle ne le devrait euh, pour faire évoluer ma chaîne YouTube. Mais je vous blâme pas encore une fois, je vous aime tous énormément et merci déjà à tous ceux qui prennent le temps de le faire parce qu'il y en a qui se forcent à le faire exprès pour m'aider et ça je trouve ça vraiment au top. Et du coup, on fait pas nos vues, on bosse, on retombe à nouveau dans le cercle vicieux, on redevient aigri, on repère la passion, on repère tout ça et on se dit putain mais... Faut vraiment que j'arrête. Et finalement, comme le dit si bien Léo, en fait, YouTube, c'est pas une question de qualité, c'est pas une question d'investissement, c'est un petit peu une question de chance. C'est-à-dire saisir le bon numéro au bon moment. Moi perso à l'époque j'ai parlé de sexo alors que personne n'en parlait, j'ai saisi ma chance. Voilà, ça a marché, maintenant bah je subis le reste. Et du coup vient le questionnement que je me pose aujourd'hui, c'est plutôt et si je faisais pas tant de marques que ça, et si mes vidéos étaient quand même intéressantes et quand même euh, informatives, mais finalement je n'avais plus de chance. Parce que si vous savez et que vous me suivez depuis quelques mois, enfin quelques années maintenant, vous savez que récemment, depuis 3 ans, je n'ai pas eu forcément beaucoup de chance dans ma vie personnel. Et il y a aussi à prendre en compte, en plus de la communauté, l'algorithme YouTube, notre meilleur ami. En gros, avant j'avais le vent en poupe, j'étais contre vent et marée, fière avec ma petite caméra, l'algo YouTube dans ma petite pocket, et puis sauf que je me suis pris une vague, j'ai bu la tasse et j'ai perdu Monsieur l'algo. Voilà, aujourd'hui euh, Monsieur l'algo me déteste parce que parler de sexualité aujourd'hui, c'est banni, c'est caca, on va essayer de t'enfoncer le plus loin possible pour pas que tu sois dans les recommandations ma petite, parce que nous, hein, la sexualité ça nous pose problème. Alors on fait quoi Et eh bien malheureusement YouTube nous force à faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire Pigeon, c'est-à-dire faire du putaclic, faire des sujets qui marchent juste pour pouvoir continuer à survivre sur la plateforme de YouTube. Putaclic, sujet copiés, on demande à balles de likes et de commentaires en espérant pouvoir un jour remonter sur la rive et continuer notre taf. Ou bien on fait comme moi, on essaye de trouver un petit juste milieu entre les deux. Parce que comme le dit si bien Dirty Biology, euh, le burn out est vite arrivé en fait. Personnellement j'ai pas été jusqu'à là mais je connais énormément de personnes de YouTube qui l'ont été et qui le sont toujours même si elles ne vous le montrent pas. En fait le problème c'est qu'on veut toujours être top, toujours gérer l'algorithme, gérer les likes, gérer sa vie privée, sa vie publique, savoir ce qu'on dit, savoir ce qu'on fait gérer sa vie, gérer son argent etc etc et du coup il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et Léo termine sa vidéo avec quelque chose de juste, il nous dit bien et clairement qu'en fait on n'a pas le droit de se plaindre quand on est sur youtube parce que nous on vit de notre passion. Tu sais pas ce que c'est de travailler à McDo et à l'usine et tu oses te plaindre. Mais cet argument je le comprends totalement et aussi il faut comprendre que nous quand on est sur youtube on est du coup dans une autre réalité, dans une autre bulle, dans une autre sphère et vous avez l'impression qu'on est super heureux, super content toujours etc mais c'est pas forcément le cas en fait. On peut pas dénigrer les douleurs des uns et des autres. En fait on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes sentiments et je pense pas qu'une douleur soit plus intense qu'une que l'autre, on a juste des routines, des habitudes et on peut pas dire, enfin on peut pas dire oui mais il y a toujours pire que toi et c'est vrai il y a toujours pire que nous mais il y a toujours meilleur que nous et c'est assez compliqué de se situer parce qu'on est tous uniques en fait et on a tous euh, des expériences et des ressentis différents par rapport à tout donc je comprends que l'argument oui t'es sur youtube tu peux pas te plaindre mais ça n'empêche que euh, en, en outre de ça on a une vie on a plein de choses à faire et que du coup on reste des personnes vous comme moi totalement humaines, hein c'est voilà hein, ça vous vous en doutez et en toute sincérité youtube m'a clairement pourri la vie dans le sens où je pense que j'ai plus souffert à cause de youtube qu'à cause des ruptures amoureuses puisque les ruptures amoureuses c'est assez intense un coup mais youtube ça s'est éloigné sur mal de temps et je suis encore dans cette période. Mais en nous de ça YouTube m'a permis de grandir, de voir la vie différemment, d'évoluer, de, de rencontrer des gens géniaux, de vivre des aventures humaines extraordinaires. Je suis réellement passionnée par mon taf, passionnée par tout ce que je fais. Je me lève le matin avec le sourire de me dire tu vas écrire une nouvelle vidéo, tu vas faire les petites animations, tu vas faire les dessins etc. Je suis vraiment très épanouie. Mais avant d'en arriver là en fait, avant d'arriver à ce stade là, j'ai dû prendre énormément de recul sur moi et me dire rappelle toi pourquoi tu as commencé, rappelle toi de cette passion que tu avais à l'époque et essaye de retrouver ça sinon tu t'en sortira jamais. En début de cette vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai parlé de ça. Qui a entraîné pas mal de polémiques, mais ce qui a fait un énorme engouement autour de ma chaîne, et puis ma chaîne a donc totalement explosé. En fait, la plupart des gens, notamment dans la communauté francophone, ne voient que le mal. C'est-à-dire que vous pouvez passer 3 semaines sur une vidéo, la seule chose qu'ils vont retenir, c'est que vous avez un cheveu qui rebique et qui vont dire juste ça. C'est la seule chose qu'ils vont retenir dans les 10 minutes de vidéo. En fait, les gens vont réagir plus facilement pour dire qu'ils sont en désaccord plutôt qu'en accord, pour dire que ça va pas plutôt que ça va, etc. Ils auront plus de facilité à dire une remarque désobligeante qu'un compliment. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du fantasme de youtube, de la dépersonnification des youtubeurs, à vouloir qu'ils soient toujours plus beaux, toujours plus pro, toujours avec un meilleur son, toujours mieux maquillé, avec des contenus toujours plus ouf, mais qui restent aussi toujours les mêmes. Et finalement, beaucoup de youtubeurs se perdent dans cette pseudo-perfection qu'on nous impose. Et je voulais terminer cette vidéo euh, par une phrase qu'a dit Sandra et qui m'a énormément marquée. Passer autant de temps à créer quelque chose pour essayer de plaire à une audience au lieu de créer quelque chose qui te plaisait et qui allait créer plaire à une autre audience en fait. Et cette phrase a été un petit peu un déclic pour moi parce que c'est vrai, j'ai remarqué que les gens qui vont se plaindre du changement c'est pas forcément votre communauté, c'est vraiment la communauté qui vous suit de loin, c'est la communauté qui regarde de temps en temps et qui va venir des fois se plaindre etc. Mais bien évidemment, je vais évoluer, je vais grandir et j'ai plus envie de m'adapter à ce qu'on m'impose de faire. J'ai plus envie d'être dans cette bulle, dans cette cage. J'ai juste envie de, de vivre en fait et de kiffer mon aventure sans me prendre la tête de me dire est-ce que ça va plaire ou pas. Genre, j'ai juste envie de faire ce que je kiffe. La seule chose qui est sûre, c'est que je n'ai plus du tout envie de revivre tout ça. J'ai plus envie de me prendre la tête. Si ça marche, tant mieux. Si j'arrive à en vivre et faire ce que j'aime sans tomber dans le putaclic, ça me va. Et en toute sincérité, je ne veux pas changer celle que je suis. Je ne veux pas changer mon éthique à cause de la pression via YouTube. Si YouTube doit s'arrêter dans un an, eh bien elle s'arrêtera dignement mais moi je ne changerai pas la personne que je suis aujourd'hui Si la vidéo t'a plu tu peux t'abonner pour rejoindre l'aventure et liker pour me soutenir Bah oui je reste un petit peu quand même une pigeonne de l'algorithme hein, J'ai pas trop le choix donc je compte sur toi Bisous